es ce que tu es déci... ce que tu décides d'être Annie je te dis ça parce que euh... Euh, parce que tu as une tendance à aller voir chez les autres qu'est ce qui est vraiment bon pour toi donc tu c'est pour ça que je te dis tu es ce que tu décides d'être et sur quoi se fond le je suis ce que je suis bah ça se fond sur qu'est-ce qui vibre en toi maintenant Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la joie Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la grâce Et en fait, ta question vient me chercher sur le côté multifacette. L'être humain est multifacette, tu es multifacette, nous sommes tous multifacettes, et il y a plein de choses qui nous animent maintenant. Sauf que ce que ta structure me raconte, c'est que tu espères figer cet océan multidimensionnel en mouvement. Chose qui est au, au mieux illusoire, au pire impossible et créant de la souffrance. Parce que tu essaies à tout prix de te rassurer sur qu'est-ce qui me définit. C'est ta manière à toi de te sentir présente à toi, te définir, définir quelque chose de clair. Et c'est OK. Tant que tu mets de la conscience dedans, tant que tu es là à te dire bah, « Ok, là je me définis comme étant, euh, comme étant euh, joyeuse, là je me définis comme étant en colère. » Mais tout ça, c'est une dynamique. Ce que j'appelle ce qui t'anime, ce qui anime l'humanité en toi, ce qui anime l'être humain que tu es, que j'appelle vérité personnelle, est à utiliser Est quelque chose de dynamique. Toujours. Ton système te ment. Ton système te ment. En voulant te faire croire que tu es une seule chose. Et c'est très lié avec cette notion d'éveil. Parce que c'est ça, ça qui nous fait nous identifier. C'est le système d'identification aux choses. Il faut qu'on soit identifié à sa bagnole, à quelque chose, à son corps à une émotion, parce que c'est comme ça qu'on se sent exister. Alors qu'en fait, peut-être que c'est comme ça qu'on se qu nie qu son existence, qu'on s'anesthésie,